Dans cette courte vidéo, je vais vraiment expliquer comment se connecter à son compte Google Search Console et partager ses accès avec un utilisateur tiers. Donc, supposons que vous avez euh, votre compte Google Search Console et vous souhaitez donner l'accès à un développeur ou un agent marketing. Dans ce cas, vous devez tout simplement vous connecter à votre compte et via les paramètres, ajouter l'utilisateur en tant que euh, en tant que en tant que propriétaire ou utilisateur avec accès total. Donc là, je vais me connecter à mon compte et on va voir comment procéder. Donc là, je vais cliquer sur « Commencer » et je vais être redirigé vers cette page. Donc ça, c'est mon compte Google Search Console. Et à ce niveau, il sera tout simplement question de sélectionner d'abord le site web que vous souhaitez partager les accès. Donc par exemple, je vais cliquer sur ce site et vous allez aller sur « Paramètres » et dans « Paramètres », il y aura la possibilité pour vous d'ajouter un utilisateur. Donc, il y a l'onglet utilisateur, autorisé et autorisation. Donc, là, j'ai cliqué dessus. Et je vais cliquer sur ajouter. Et je vais mettre un nouveau utilisateur. Donc, supposons que moi, je vais ajouter, euh, par exemple, euh, ça c'est, je vais ajouter un nouveau utilisateur. Là, je vais tout simplement ajouter son adresse courriel à ce niveau et je vais sélectionner le privilège, niveau de privilège. Donc, propriétaire, vous pouvez tout simplement dire que l'utilisateur a accès complet et comme un propriétaire de, la, euh, de, de, de ce compte. Euh, accès total, bon, l'utilisateur a tous les accès, mais n'est pas propriétaire et accès limité. L'utilisateur aura accès à quelques fonctionnalités. Donc, une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur ajouter et là, vous allez ajouter l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, si l'utilisateur se connecte à son compte Gmail, normalement, euh, il devrait être en mesure d'avoir accès euh, à la gestion de du compte de Google Search Console euh, pour le site web, Clinique Web. Donc, j'espère que ça va aider. Si vous avez des questions, ce sera un plaisir de vous entendre en commentaire. Passez une excellente fin de journée. Portez-vous bien. Bye.